Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous lui sommes reconnaissants encore ce matin, puisque nous avons cette grâce de pouvoir nous tenir dans, dans sa présence et en lui implorant toujours la grâce de pouvoir réellement nous aider à, à nous accrocher davantage à lui. Et comme nous l'avons entendu certainement, c'est vrai, notre Dieu nous veut tout entier pour qu'il puisse réellement aussi demeurer en nous nous devenions réellement le sanctuaire de notre Dieu, qu'il puisse prendre possession de tout un chacun de nous, parce qu'il a dit « Je suis un Dieu jaloux ». Il est jaloux et quand il possède, il veut réellement que ça soit simplement sa possession, et une possession totale. Il veut dominer sur l'homme, mais il ne veut pas s'imposer à l'homme, il ne veut pas obliger l'homme, mais il veut se sentir aimé par l'homme, il veut sentir qu'effectivement que l'homme l'invite, lui il fait pour que toi tu puisses voir et que dans ton cœur tu ressentes le désir total de pouvoir lui dire « Maître, me voici, je me soumets à toi ». Et cela ce que le Seigneur, notre Dieu, voudrait que tout un chacun de nous, de cela, que qu'il a connu aussi et que nous nous réalisons aussi que nous sommes aussi connus de lui, et notre cœur et tout notre entier puissent réellement s'abandonner et s'accrocher à lui. Nous sommes dans le temps où réellement le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire son travail et son œuvre réellement pour l'achèvement. C'est-à-dire que dans la marche avec le Seigneur, notre Dieu, il y a des étapes qu'un croyant, doit arriver à pouvoir réellement franchir aussi. Voyez vous, comme Israël était en Égypte, la situation était tout à fait difficile. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Et il s'est passé maintenant que ce peuple là a dû sortir de là. Vous savez, c'est quand il est sorti, parce que vous voyez que pendant qu'il était donc en Égypte, il est vrai, et là, ils ont vu surtout du côté des Égyptiens, la manière dont les, les fléaux tombaient, les jugements tombaient, effectivement, parce que le Seigneur l'avait avait dit, « Je jugerai la nation à laquelle et serait donc asservissatique, et serait donc esclaves pour le maltraiter, effectivement, et Dieu l'a prouvé cela en envoyant effectivement ces fléaux, ces jugements » sur le pays de l'Égypte qui a été réellement aussi détruit en cela, comme vous pouvez le savoir, en fait. Alors, ils ont pu voir cela, comment cela s'est passé. C'est quand ils sont sortis maintenant que quelque chose s'est réellement passé. Ce que ces dieux-là, qui marchaient, qui parlaient au travers des bruits, est devenu maintenant visible. Il y a maintenant une communion réellement beaucoup plus étroite entre Dieu et son peuple qui s'est établi. C'est maintenant ces dieux qui marchaient au-devant eux de Dieu et qu'ils pouvaient réellement aussi voir avec leurs yeux aussi naturels. Parce qu'ils avaient cette grâce de ce que les yeux naturels puissent voir ces dieux en théophanie qui s'est manifesté effectivement là au devant d'eux pour le conduire. Cela devait apporter effectivement aussi cette assurance et ce peuple devait se dire effectivement que oui, le dieu qui est notre dieu est vraiment avec nous. Et il avançait effectivement. Au travers de cette marche, c'est ce moment-là que Dieu a commencé maintenant à démontrer maintenant sa puissance au peuple, à son peuple. Ce n'était plus aux Égyptiens que Dieu montrait qu'il était le Dieu Tout-Puissant, mais c'était maintenant à son peuple Pour que ce peuple maintenant puisse arriver à pouvoir avoir une confiance véritable. Ce n'est pas aux Égyptiens que Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Non! C'était à ce peuple-là qui marchait dans le désert, un peuple que lui-même a eu à pouvoir faire sortir et pour leur montrer qu'effectivement que je suis à toute capacité. Donc, je suis capable de pouvoir réellement agir avec vous comme je l'avais fait comme promesse. Et j'ai la capacité de pouvoir réellement vous protéger tout au long. C'est très touchant, frères et sœurs. Je pense que dans les scènes d'Écriture, dans l'ancien, comme aussi le, lorsque l'Étienne s'est tenu devant les, les, les, les sacrificataires et tout ça, qui rendait témoignage, je pense que dans dans l'automne. Et là, il y a une parole qui est toujours répétée, dont Moïse aussi l'a fait dit, Mais pendant 40 ans, c'est extraordinaire ça. Pendant 40 ans, vos pieds ne s'enflèrent point. Vos chaussures ne s'usèrent point. Non, oui. Dieu prend soin. Amen. Il dit, il dit, mais vos sur vous ne si vous se sont même pas aisés. Eh, donc il montrait sa, sa toute puissance à, à ce peuple pour que tu puisses avoir confiance. Et que tu aies la certitude, effectivement, que le Dieu que tu sers, en fait, c'est pour que le cœur de ce peuple en fait. Parce que Dieu n'oblige jamais, mais en fait, il te montre tout cela pour que ton amour à son endroit devienne grand. Pour que le cœur de son peuple s'attache vraiment à lui, pour que, et très bien, c'est ce que, ce que, Moïse pouvait dire au peuple d'Israël pendant qu'il marchait. il dit, interroge même les temps anciens. Dieu t'oblige, il dit, mais, interroge les temps anciens. S'il y a eu un Dieu comme ça, pour que tu t'attaches à lui. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a agi comme le Dieu d'Abraham. Le Dieu que nous servons a prouvé qu'il était l'unique Dieu. Amen. Il est vraiment le Dieu tout puissant. Tout cela pour que le peuple ait plus confiance ait plus d'amour et plus réellement d'attachement à ce Dieu. C'est pourquoi cet homme de Dieu, il disait, dis dis « Écoute-toi, Israël, l'éternel, notre Dieu. » Il a même dit, « Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pouvez dire que eh oui, il dit ça parce que et pour dis -moi, dis -moi, il a démontré... Amen qu'il était vraiment le Dieu tout-puissant. Il dit l'Éternel, notre Dieu, Il est l'unique Seigneur. Amen. Il dit les dieux des nations, sont de l'argent et de l'or. Ils ont des yeux, ils ne voient point, ils ne bougent, ils ne parlent point. Mais cependant, les nôtres, effectivement, il a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Et Oui, parce que quand je suis venu, Moïse, quand je suis venu vers, c'est Moïse qui parle, quand je suis venu vers la je me dis, mais ainsi parle l'Éternel, pas ainsi parle Moïse. Il dit, mais le Dieu de nos pères, nous avions vraiment été oubliés parce que la souffrance va faire oublier beaucoup de monde. dit, mais nous avions oublié. Et moi aussi, j'étais en train de mettre les troupeaux. J'étais là, là, mon foyer, effectivement, je ne me dis peu plus de rien. Il dit, bon, mon avenir, il y avait des troupeaux ainsi. Et puis là, c'est Dieu là, lui. De Dieu qui a les yeux qui voit. Il a dit Mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. Frère et sœurs, c'est lui qui te touche. Amen. Il est vraiment en danger. N'oubliez jamais cela. Frère. Et cela est, là étant, et cela aussi est valable pour les prédicateurs. C'est est si il y a quelque chose de très important. Le peuple de Dieu, il faut faire très attention. Amen. Parce que Dieu fait sous son coupon. N'oubliez jamais ceci, frère, ceci. Aucun homme ne peut dire Je suis les grands prédicateurs, j'ai les grands noms. Les dons. Le don sont donnés pour le peuple. Le ministère sont donnés pour le peuple. Donc, s'il n'y avait pas de peuple, il n'y aurait pas de ministère. Amen. Donc, vous devez réaliser effectivement l'importance que parfois vous regardez Mais nous ne valons rien Vous valez beaucoup. Amen. Parce qu'à cause de vous, Dieu est descendu. Dans un temps comme celui-ci, le temps des confusions, Il n'a pas dit les prédicateurs, non Mon mais mon n'ai jamais dans la confusion. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. C'est le grand qui fait sous vous. Amen. Et s'il donne des dons, c'est pour vous. Amen. Vous voyez beaucoup plus que vous l'imaginez. Il a dit, j'ai vu la souffrance Amen. de vous. Il dit, c'est pourquoi je suis des Donc, le peuple doit réellement comprendre, réellement, la place qu'il occupe à l'endroit et en face de ce dieux, c'est dans le cœur de ces dieux. D'abord, Dieu veut que nous le connaissions. Nous devons le connaître, effectivement, que nous sachions qui il est. En fait, notre Dieu n'a jamais formé le projets de manière pour vous. Non. Jamais. Non, le projet que moi, que moi, l'Éternel, j'ai formé sont des projets de bonheur. Amen. Et non de bonheur. Amen. Amen. Amen. Il si vous demeurez dans ma parole, c'est sûr et certain, frère. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce que toi, tu sors. Très bien. D'abord, la détournante, chapitre 28, il est dit En fait, en fait, que nos, nos compagnons aussi, ces choses. chose. il dit, ça. Je pense que c'est dans le détournante, il Regardez comment il manifeste cela à l'endroit de son peuple. Il dit une chose ici.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 Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. En fait, c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. Donc il te montre voilà ce que moi je veux pour toi. Pas des projets, des, des difficultés, des mais comment dire ce que je veux pour toi, ce que tu sois. Veut. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et puis il te dit Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez bien, il dit Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta hue seront bénies. Amen. Frère, c'est important, regardez très bien. Donc, il décrit effectivement comment les choses seront avec toi. Il dit ta hue sera bénie. Il dit le fruit de tes troupeaux, le fruit de, le porté de ton gros, tout le monde est animé. Le fruit même de tes entrailles, effectivement, tout cela sera béni. Amen. Et puis il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'offriront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dans tes grénières et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans les prix que ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint, et te, et te, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement éternel de ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu as appelles du nom de l'éternel et ils te craindront. Amen. Amen. Remarquez ceci, frères et sœurs. Ça, ça c'est ce que le Seigneur a réellement dit à son peuple et comme nous l'avons entendu ici, effectivement, l'Écriture dit, mais... Donc, pour le troupeau, le menu de bétail, ceci, cela, tout a eu, tout cela sera béni. Et vous souvenez, ça vous dit quelque chose, mais souvenez-vous de cet homme qu'on appelle Job. Job aimait tellement Dieu, et de tout son cœur, effectivement, il s'est consacré à Dieu, parce que le cœur de Job ne vivait que pour Dieu. Il n'était pas obligé. Donc Job aimait vraiment, sincèrement Dieu. D'ailleurs, Dieu prenait tellement plaisir à regarder Job quand il était sur les îles. Il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job mm ?» -hmm. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Mm -hmm. C'est un homme qui craint Dieu. -il, effectivement, il se donne totalement à moi. -même. Et il m'appartient, je lui appartiens, donc il m'aime et je l'aime. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'a dit <rire> mais Est-ce qu'il manière désintéressée que Job te servait mais Dieu a béni son troupeau et tout ce qu'il a, c'est vrai non tout ce que Job avait été béni de Dieu tes enfants aussi étaient venus parce que Dieu les gardait effectivement donc quand toi tu t'accroches à la parole de Dieu Dieu ne pourra que te bénir le malheur a Dieu souvent le juge. vous le savez non mais l'éternel le délivrera toujours tu vas passer par le preuve toi tu en sortiras victorieux. C'est ton voisin, lui, qui va échouer. C'est vrai, non? C'est la vérité. Il y a une différence entre toi et l'autre. Quand le Seigneur était réellement crucifié et qu'il a rendu réellement l'âme et l'esprit, effectivement, il était mort, on l'a enseveli. Vous vous souvenez, non? Quand on l'a enseveli, effectivement, ben, les sœurs sont allées, effectivement, le premier jour au grand matin pour. Apporter des aromates, tout ce qui était nécessaire. Ils ont trouvé, effectivement, que la pierre était roulée le corps n'était plus. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'extraordinaire C'est qu'on avait même envoyé des gardes pour aller garder cet endroit par les soldats. Parce que vous savez les, les souverains sacrificataires, tout ça, ils voulaient pas, ils voulaient réellement qu'on garde pas si est Mais oui, probablement que ses disciples vont venir voler son corps et bien qu'il va ressusciter. Donc, avec ces pensées, Dieu, quand il fait quelque chose, hein, il veut vraiment certifier que celui qui le fait. Amen. Amen. Donc, il a permis, effectivement, qu'ils puissent avoir ces désirs dans leur cœur. Mais Nous voulons maintenant qu'on envoie nos gardes. En enfin, fait, on ne dise pas que c'est Jésus, n'est pas ressuscité, mais en vrai, ils ont envoyé les gardes, effectivement, pour gagner la pierre. Le, le, le trombeau était scellé avec la, la pierre à la D'ailleurs, vous savez, les soeurs disaient, mais, nous partons, mais qui nous roulera la pierre? Parce qu'elle était tellement pesante aussi. Et alors, les, les soldats étaient là, effectivement, en train de, de garder, effectivement, l'endroit. Parce qu'ils se disaient que, normalement, si on garde, effectivement, puisqu'il avait dit que le troisième jour, il ressuscitera, c'est sûr c'était que, nous, étant ici, personne ne voudra les corps pour dire qu'il est ressuscité. Vous savez, comme la Bible le dit, frères et sœurs. Quand Dieu dit une chose, la chose doit Lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Que tu doutes la chose. Amen. Tes doutes à toi ne peuvent pas annuler la puissance de la parole. C'est pourquoi nous devons faire tous les efforts. C'est interdit, non Amen. Faites tous vos efforts. Amen. Pour joindre à votre foi ainsi ainsi. Amen. Donc, nous devons tout faire pour que nous trouvions grâce devant ta face, afin que, même si nous ne comprenons pas. Amen et que nous ne luttions pas la parole. Amen. Et nous croyons. Notre frère a dit à effectivement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Donc quand il dit nous croyons que certainement il va l'accomplir, rien, rien ne pourra interférer dans l'action de Dieu quand Dieu l'a déterminé. Okay. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs, pour que. Nous ne puissions pas penser que nous partons à l'aventure où nous sommes un peu roulés, roulés. Non, frère, nous sommes ordonnés dans l'ordre de Dieu, dans la marche ordonnée de Dieu, dans le programme de Dieu. est ce que Dieu a eu à pouvoir lui-même ordonner et établir, effectivement, cela va certainement s'accomplir. Toute la nature entière et tout ce qui se trouve dans les hauts. Dans les bas, même en dessous, effectivement, chaque en harmonie pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Alors Dieu a dit, c'est la nature, en fait, qui Amen. obéit à toutes Amen. choses. Rien, même les vents obéissent. Amen. Donc tout ce qui est sur la terre doit concourir à ce qu'effectivement, que ce que Dieu a dit. Vous frères et sœurs, cela doit nous donner quand même un peu à pouvoir réfléchir. Parce que si rien ne peut empêcher que la parole de Dieu ne puisse s'accomplir, alors si, tu sais cela, pourquoi ne pourrais-je pas faire en sorte que je puisse vraiment prier pour que ma foi grandisse Amen. Et que ça soit un lieu où la parole de Dieu trouve vraiment une place pour la garder Amen. Parce que ça change. Oui, c'est vrai, frère. Oui. Parce que c'est pourquoi vous pouvez pourquoi vous pouvez remarquer une chose, frère et soeur, parce que la Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui les fait savoir en disant Mais il dit, mais, mais j'ai dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Donc, quand j'entends ça que. Tous nous serons changés. Je me dis, mais comment va se faire ces changements Et nous serons changés en quoi C'est vrai, non Mais Dieu nous accorde la grâce pour le ces Donc, si nous réalisons que moi, ici, en tant qu'un homme, Dieu m'a appelé et dit que je serai changé, mais en quoi serai-je changé La Bible nous dit que puisque nous avons compté l'image du terrestre, c'est vrai. Pour que moi je porte l'image du terrestre, tu dois voir la sémence du terrestre. Mmh. Mmh. C'est la vérité. Mmh. Mmh. Mais maintenant, pour que moi je puisse porter, parce qu'il a dit, non mmh. Puisque nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi. Bien. Et quand on dit, chapitre Regardez bien. 1 chapitre 15. Regardez. Merci. Merci. Merci. Merci.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 Tels et les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels et les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Ce que je dis, frères, ce que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption ne dit pas la voici ce que je vous dis. Dès de vous dire un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. Frères et sœurs, et là, ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Elle s'accomplira exactement. Amen. Comme Dieu l'a dit. Donc moi, j'entends cette parole effectivement que, oh, nous serons, même si nous sommes endormis, mais nous serons tous changés. Amen. Et moi je sois changé, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de changement à moi. Je ne vais pas mourir aussi jamais que je suis, et dire que quand la trompette va sonner, je vais être changé. Je vais changer en quoi En ah homme jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose à moi. Il faut que quand la trompette sonnera, la chose qui est à moi Travaille pour que je ne sois plus ce que je suis, je devienne ce que Dieu a dit de moi. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi es Tel est Amen. Es le terrestre, c'est vrai, Dieu sont les terrestres aussi, non Amen. Mais tel est le c'est tel sont est mais Nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du Céleste. Mon sauveur, comment est-ce que j'ai porté l'image du céleste Il y a une semence qui a été possible. Amen. Et maintenant, pour que je porte l'image du Céleste, effectivement, il faut une semence. Amen. Où est la semence? Alléluia. Ta parole est une semence. Alléluia! Alléluia. Il avait raison, il dit Je sais à ta parole devant mon je la gardais, mais pour ce que le sang peut venir, tu es un fou, tu es malade. Oui, je Amen. suis fou pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Oh, oui, frère, elle a la puissance de me changer Amen. le chien que j'étais, d'être un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, oui, frère, la parole ici, elle a la force et la puissance de changer ton âme. Simplement, simplement, simplement, simplement, de a carré dans ton cœur. Oui, frère, le ciel de la terre passant. Amen. Il n'y a aucun ange, frère. Il n'y a aucune puissance Amen. qui peut te bouger. Car la parole de Dieu est en toi. Amen. Alléluia. Parce que la parole est en toi. Dieu du ciel est en toi. Amen. Et c'est vrai, frère, c'est ça. Les hommes se font d'avoir la bombe atomique pour détruire. Amen. Mais Dieu nous a donné plus que la bombe atomique. Amen. Amen. Oui. C'est la vérité. Amen. Et ça, frère, il ne faut jamais. c'est pourquoi vous remarquerez très bien que Satan sait la puissance qu'il y a dans la parole. Mais il ne peut pas croire. Vous savez, parce qu'il n'a pas la foi. Il sait. Il a la connaissance des Écritures. Et puis s'il rentre lui-même, il sait d'où il vient. Parce que c'est une création de ses dieux. Notre Père l'a créé, effectivement. Parce que c'est... Ils sont des de êtres au service de Dieu, c'est vrai. Donc, il a été créé par Satan, mais il a été créé l'ange, le chérubins protecteur, vous savez seulement. Mais à cause de l'iniquité qui s'est trouvée en lui, alors à ce moment-là, il est devenu ce qu'il est devenu comme vous le savez en fait. Donc c'est pourquoi la Bible dit que quand un homme entend la parole de Dieu, il ne la comprend pas. C'est pourquoi la distraction, vous livre parfois j'ai Mais il faut que vous compreniez aussi pourquoi. Parfois, on répète ici votre attention aussi. Mais parfois déjà se nerf dit, mais les frères, mais c'est toujours. En fait, frère, c'est une grâce de Dieu. Parce que quand vous êtes vraiment distrait, Satan est très là, est très à côté pour s'aimer aussi sa sémence en fait. C'est pourquoi vous voyez que quand vous sortez, il y a toujours un combat. Mais quand ton attention est vraiment plongée Amen. dans la chose que oui. Dieu nous donne, la parole pénètre en toi. Amen. Quand elle pénètre en toi, tu verras, ma sœur, tu verras, mon frère, que la chose dont tu sentais qu'elle avait un poids sur toi, elle se dégage de plus Amen. en plus. Parce la parole qui est. C'est la Et elle dit, hein? oui. mais. mais D'abord, vous devez comprendre effectivement pourquoi il distrait. Quand il distrait, il a un but. Je l'ai toujours ici, si, mais je vais le dire encore. Il a un but. Vous ne devez jamais. Vous savez, Satan, il est vraiment très, très, très rusé. Il va te faire passer comme si tu es intelligent. Oui, oui, il va voir mais de toute façon. Vous savez, ce n'est pas nécessaire d'écouter. Quand tu vas sortir, tu vas lire la brochure. Et puis quand tu vas sortir, tu vas prendre de la brochure, tu vas choisir une brochure n'importe laquelle. Tu la prends, tu t'assieds. Qu'est-ce qui va se passer Il te donne le sommeil, non Tu as la brochure. Tu fais, tu vas faire 5 heures sur une page. Et puis j'ai lu. Et puis tu commences à me dire. Et puis paf, les sommeil. Et puis quand tu as es assis te délivre mais la première page, les pensées viennent, à gauche et à droite. La brochure que quand tu étais assise à l'Assemblée. Mais quand tu vas sortir, tu vas la lire. Mais tu arrives chez toi à la maison, c'est plus la lire. En fait, il a un but qu'il <coughs> cherche. Regardez, dans les livres de Matthieu chapitre 13, je pense que c'est ça. On lisera quand même, peut-être que vous mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Je crois que maintenant, Luc aussi, il pas, je, je pense que c'est là. Je, je crois qu'il y a quelque part où on le montre un peu plus clairement aussi. Là, je suppose que c'est ça. Mm -hmm. est très bien dans Luc au chapitre 8, il y bien quelques choses aussi. Luc chapitre 8, verset 11. Oui. Voici donc ce que signifie cette parabole. Luc 11, verset 11. Elle écoute la verset 11. Voici donc ce que signifie cette parabole. Ce que la sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Oui, oui, oui. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole. D'abord, vous savez, vous oh, puissiez comprendre cela. Je vais reprendre le chapitre 13 de Matthieu. Je vais vous montrer. Merci, merci. Merci. Quatre d'abord, il dit, un semeur sorti pour semer et comme... Il semait une autre partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba donc dans les endroits pyrés où elle n'avait pas beaucoup de terre et leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est le verset 4 que nous avons. Il dit, les, les oiseaux vinrent donc et la mangeaient. Donc, maintenant, chapitre 13, verset, verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et qu vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes, justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu.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 à ce sujet. Donc il dit, voici donc ce que signifie cette parabole. La sémence c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous savez, là on avait dit, donc, ils entendent, ne la comprennent pas. Hein. Il dit, mais ce sont ceux qui entendent. Oui, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pour quelle raison? De peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés. Donc, Satan sait qu'une chose, que si toi, tu prêtes vraiment attention, le Seigneur Jésus a dit lui-même, il dit, mes paroles à moi, son esprit est vie. Parce que vous savez, les, les 70 qui étaient là, avec les Juifs qui étaient là aussi, il dit, mais, mais ce pas possible. Cet homme ici, il dit, mais c'est lui qui ne mange, ma chair il ne boit mon sang, il n'a pas la vie. Il nous dit, dit que sa chair est une nourriture et son un brevage. En fait, depuis que nous avons toujours vécu, les prophètes sont venus, Moïse est venu, ils ont prêché la parole de Dieu. Aucun prophète n'a dit une telle parole. C'est vrai. Moïse n'a jamais dit que ma chair était une nourriture et mon un brevage. Donc, depuis qu'ils ont lu les écritures, effectivement, il dit, on n'a jamais en entendu chose choses Dès que le prophète s'est dit, mais cet homme, il doit avoir un problème sérieux. C'est vrai, non Bien sûr, frère. C'est sûr et certain. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a jamais expliqué ça. Il a simplement programmé la chose et tout le monde était là à s'y écouter, effectivement. Et puis maintenant, c'était de quelle manière on l'écoutait. Et puis maintenant, comme l'écriture le montre, effectivement, là, qu'est-ce qui s'est commencé à se passer Il s'est réveillé à partir, effectivement. On en a assez jusque là, c'est pas possible. On a entendu des choses, mais pas à ces points. Là, il a exagéré. Maintenant, regardez très bien, il se tourne vers les autres Il dit mais pourquoi vous ne vous allez pas vous aussi Parce que vous pouvez aussi partir. La question est celle-ci, et sœurs, est-ce est que à Pierre, à Philippe, et à Jean, est-ce qu'il a expliqué cela Est-ce qu'il a expliqué Non. Il n'a pas expliqué parce qu'il a simplement apporté la parole, comme à tout le monde qui était là, effectivement. Ils l'ont tous entendu. Oui, ces hommes, ils connaissaient le maître, ils étaient très attentifs. Ils savaient très bien. Parce que vous regardez très bien, le jour où il a dit, mais il ne restera pas ici bien ce bien que ça va être. Il dit, bon, il a parlé comme ça. Non, il dit, bon, hé Rabbi, dis-nous. Tant cela arrivera-t-il donc ils étaient sûrs et certains que tout ce qu'ils disaient était vrai. Même si on ne comprend pas. Mais je confiance en toi. Amen. Parce qu'il lui a prouvé, hein? Il a dit, mais pourquoi vous ne partez pas Parce que je ne voulais pas expliquer un jour. Je parlais cet homme-ci, Dieu aussi parmi il y a pas Ils ont entendu, c'était fâché par qui Je vous ai dit, mais partez-vous aussi Et laissez-la, pourquoi C'est Pierre qui répond. À qui il dit tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, si Dieu t'a accordé cette grâce de réaliser l'importance de sa parole dans ta vie, Amen. loue Dieu. Amen. Même si la maladie frappe, Amen. loue Dieu. Amen. Vous savez pourquoi <rire> Vous savez pourquoi Parce que la parole de Dieu est en toi, la maladie n'a plus de pouvoir. Il va agir sous le corps, oui. mais ton âme... Elle ne Amen. peut même pas toucher. C'est sur Amen. le Satan, frère. C'est dans ici retournant la poussière. C'est la vérité. Amen. Tu sais où tu es. Il a dit à Job, tu peux toucher son corps. Il, tu peux toucher son corps. Vous comprenez? Il dit qu'il peut toucher son corps, mais n'était pas sa vie. Amen. Pourquoi? Parce que Job a dit... Je sais une chose. Que même si ma chair était pourrie, elle va partir. Il y a un autre temps. Qui m'attend de l'autre côté. Je sais qu'il pourrait l'enterrer. Oui, oui, c'est la vérité, frère. Parce que ceci est un... Vous savez, c est, c est, c est, ça, ça doit retourner à la poussière. Mais mm -hmm. ce que Dieu t'a dit. Voyez-vous, il avait dit l'autre fois ici. Oui, je ne vais pas trop le Et l'autre fois ici, frère. C'est que nous sommes venus dans ce monde ici. Ça vient du tout, c'est vrai, non Nous nous encombrons de beaucoup sur la terre, mais qui sont nécessaires, vous avez besoin de présence, vous avez besoin de vêtements, c'est normal, c'est vrai, non Mais remarquez très bien, si vraiment nous prétions attention à l'évangile quand nous l'écoutons, quand le maître nous parle, frère et sœurs. Nous serons vraiment les hommes les plus intelligents, mmh. Mmh. les plus sages sur la mmh. terre, mmh. et qui comprennent effectivement les choses. Et quand et les hommes vous disent, lui... mais ce n'est pas possible, tu n'es pas normal. Non, tu es la personne la plus normale. Que Dieu bénisse, mon pays. Et c'est vrai Qu'est-ce que le maître me dit Il dit, dit, dit. mais ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais frère, il dit, ne t'inquiète pas. Mmh. Amen. Il dit, j'ai donné un exemple, il dit, j'aime beaucoup cela, il est bon notre Seigneur. Il dit, regarde d'abord les oiseaux du ciel. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Même si tu es quelqu'un qui n'a pas la foi, Amen. il dit, regarde les oiseaux du ciel. Amen. Il ne sert ni les mousse Alléluia! Mais ton Père à toi. Pas ah, les dieux du ciel, mais ton Père à toi. Amen. Ton Père à toi. Amen. Il prend soin d'eux. Pour toi. Amen. Amen. Amen. Le roi, c'est le mot. Amen. Amen. Et tu la gloire de Dieu. Le traduit, Maître, oui, je te mets, il est déjà pourri. N'étais-je pas dit. Amen. Et si toi, tu croyais, mon cas est difficile, le gouvernement a traité, je dis c'est pas possible. N'étais-je pas dit, ah, moi, que si de croyais, Alléluia. Change les lois des nations, mais soit moi qui vais faire soin de affaires? Notre Dieu, Amen. il est le Dieu de sa mort. Si toi tu crois, Amen. il y aura la gloire de Dieu. L'enfer n'a plus de place pour toi, Amen. parce que quand toi, toi tu descends Amen. les tu es Amen. Alléluia! Car l'amour de Dieu est en toi, mon frère. Jamais tu n'iras en enfer. Dans le disant, Seigneur, merci. Si tu m'envoies enfer, je chanterai tes loin. Alléluia. Quand je chanterai là-bas, les dépendants doivent s'enfuir. Nous, ils vont nous. Au ciel, on ne peut pas aller. Alléluia. Mais toi, moi, gloire à Dieu. C'est la vérité, frère. Monsieur.